Bonjour bonsoir à la famille avec plaisir on à la K.O. pour capable de porter une nouvelle émission jeudi c'est 8 mardi 8 novembre 2022 alors nous avons quelques petits dossiers nous porter pour une cadre émission Si on a commencé avec le dossier kidnapping puisque bien bonair 8 novembre et bien Bill monde capable une chance de une vidéo ça cap circuler d'abord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 Pas capable de freiner malfaitez sanguiné kidnapper, voler criminel tuer en série dans le pays d'haïti dans le fait parce que ou imaginons machine blendé négo arrivé, kidnapper moun qui n'a machine cela Non, premier temps te une information qui t'a circulé comme quoi et bien te gen 5 que cinq la machine cela y a eu à toutes de cinq Regarder pour les pour compter. Donc, Negyo, il a fait ça. Heureusement, pas de mort. Mais écoutez, problème. Zone Delma, son zone, capable de dire qu'il y bloc là donne qui sont censé presque gâter. Donc on Zach me dit ça, parce que là on prend Delma 75, bloc Catalpa, un euh, bloc de l'autre côté dans Delma. Gekot Nadelma, la négvité, l'homme a fixé, et bien, au presque rivé sous mon Nadelma. Et bien, je capable di, Bagala paraît très, très, très difficile pour un le monde qui n'en bloque. Si ben, Écoutez, nous n'en faisons rien. Pas oublier, nous en mois novembre. Non. Yon y vingtaine de jours encore, c'est pral. Décembre, volé, kidnappé, criminel, chimère, bandit. Eh bien, il yo, une activité pour y mettre dans le Parce que, vous avez une activité si la, madame, yo a poussé yo pou il y a des activités si n'an il y a des là, a poussé yo pou il y a des activités là, il y a des activités là, a des activités sentiment, vous avez a des gen Gen sentiment y si a Et puis,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 Bon me font paraître n'importe où en les nan dans bon Petionville. Est-ce que c'est la boule? Est-ce que c'est fait ça? Mais j'ai une vidéo qui arrivait jeune et' je suis capable de dire trois bouts de vidéo. Qui première vidéo qui durait 18 secondes. J'ai une deuxième vidéo qui lui-même e est duré 52 secondes. J'ai une autre vidéo qui durait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 Donc il y a un espèce de jogger noir sous lit. Babli commence blanchi blanchir. E Et bien avec il y a tout. Mais comment mon a tombé dans pays d'Haïti Vidéo ça, lui-même. duré 52 secondes. Quelle horreur. mon Mounap mourit. On a une troisième vidéo à Gonfam lui-même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 Bagalali, vraiment triste. Vidéo ça, ça sa un pile horreur. Tout en barrage, un pile de monde Yo Il faut qu'on que c'est un massacre. Est-ce que nous kapab de courir et dire que c'est le petit macaque qui fait massacre Nous prenons chercher plus d'informations pour nous capables de oui ou non, qui est ce qui fait la. massacre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 Monsieur Kampedan, n'a yon fait pression. Regardez. c'est parti pression non. N'a fait pression sur Auguste. Auguste dit, Monsieur, moi même, sais yon moun qui mourit déjà. D'ailleurs, à 72 ans, m'a gagné pour m'ou regrette. nous kote de non. Nous pas besoin de faire gymnastique. gymnastiques. Nous pas jouons nou good. Nous pas faire ça, nous voulons, monsieur. Nous pas jouons nou good. Hey, tête chargée. Citoyens souffre de diabète. Ils disent même qu'on est déjà. I don't care. que c'est Ils bal yo bay Auguste, yo le dit le monsieur, pas l'eau. dis l'eau. pas c'est de l'eau. là. pas de l'eau. Ils ne pas de l'eau. Ils pas l'eau. Auguste dit, au monsieur, non prenons ça qui passé. Comme nous t'es pris à marquer machine, si nous voulons, nous mettre pris machine. Mais, à faire comme il a fait coble, là, pas de bagaille comme ça. Et puis, M. Rifon, côté de la dialogue, à gueules, dis, bon, dit, non, il n'y a pas bagaille, monsieur. Si chaque grand monde nous était kidnappé, c'était même Jean-Vem. ouais il a fait kidnapping, il n'y a pas de le pays d'Haïti, même encore. Parce que moi-même, je considère que je suis un monde qui mourit. Pas un bagaille comme ça, pas non good Nous pas de bagaille. Nous ne sommes pas Donc, c'est comme ça. Et puis... Yo de libérer Monsieur Auguste. Donc, famille content. est euh, content. Vous pris les pour dire, Vous hey, libéré Auguste. C'est quand même une bonne note. Ne quittez l'homme, en tout cas. Yo ne jouent Peut-être yo capable. de jouer une machine. Nan, mais si c'est pour cause, pas de bagaille comme ça. En tout temps, la que vous deux présumés bandits qui ont même mortellement blessé. C'est comme ça la police toujours dit toujours, ils des armes qui récupèrent.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 Nous parlons quittons avec euh, le dossier Sila, côté journaliste, euh, sous les réseaux sociaux en pile, pour te plaintes contre agissement de certains policiers. nous faut identifier soi-disant pour la moment là qui a été fait des monsieur. Est -les, faut. Oui. Oui. Et je Mais ça Je de oui. pas... Pas y Trois policiers, la machine. Trois policiers. Il exactement oui. il y je vais te je vais te dire, je vais te voilà c'est se Et jeudi, je suis accompagné de avocats moins, Maître Belville et Maître Jules Franz et Maître Esaïe Belvue. Ensemble de l'autre avocat qui était accompagné ma qui pas présent là, et bien nous sommes capables de jouer, euh, nous venir là pour nous capables déposer plainte contre trois euh, bourreaux qui étaient dans le backup up 1 0177 là, qui sont en, en back up backup Udmo et que M. Sayo, a décidé de mettre fin dans la vie le jour qui était 30 octobre, quand il a conduit dans le commissariat Delma 33. Malheureusement, pendant y a des confrères qui ont faire solidarité ensemble avec moi, et il y plusieurs confrères qui sont victimes, qui blessés, mais malheureusement, il y a des gens qui sont habitués ensemble avec lui qui sont victimes dans le cadre et, et, et, et, et, et, du mouvement de la solidarité qui vous été moi au niveau du de commissariat de 33. Ou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 pour les revendications journalistes, à l'occurrence, moi, même mon petit dimanche, qui est journaliste radio-télé Zénith et en même temps, porte porte parole le collectif en ligne et bien, les dérive victimes victime. Et que aujourd'hui, nous venons déposer poser plein de ça Plein de ça c'est pour nous capable de demander justice pour chaque grand journaliste qui est victime. Mais moi, même personnellement, comme un monde qui est capable de dire que vous pour, pour, pour vous éteindre la vie, moi, accompagné de cabinet d'avocats, de batterie d'avocats pour nous de venir là. Mais aujourd'hui, là, je dit avec tout confrère la presse, pour prendre le dossier ça en main, surtout le dossier robelson Ville, qui mourit en donnant au commissariat. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de constater où est major de la police est pourquoi pour me un sur dossier ça. Nous parlons de pas, à qui est-ce que nous parlons. Nous-mêmes, comme journalistes, c'est MEL qui est l'association média médias en ligne. Nous n'avons pas aucun monde qui contacte pour que nous soyons capables de dire qui ça a fait avec le dossier Romelson Villin. Il y a plusieurs journalistes qui sont victimes, tout le monde connaît ça déjà. Pendant l'année, il y a six journalistes qui ont morts. Il y a Amadi John Wesley qui a mort avec Wilkins Vilsain. Au niveau de ça, jusqu'à présent, il n'y a pas de dire. La police fait une enquête, Marinade. Déposez déposer plainte dans paquet, n'y a pas fait. Lorsqu'on constate est -dire que Maxi Ben Lazar, qui mourit, pas j'aime bien qui dit pour lui. La police t'a dit qu'il ne faire enquête. Diego Charles mourit, jusqu'à présent, la police pas dit rien. et nous y a un crime qui fait, qui est le crime de Vladimir Gagnard. La justice t'a saisi de dossier. Il y a même un ADN qui peut le fait Mais jusqu'à présent... Il n'y a pas rien qui dit sur dossier ça, le dossier arrêté dans le la justice. La justice ne jamais dit rien. Et moi-même, quand on met ville avec Capam, avec tout le journaliste journalistes qui victimes, le 30 octobre, le pape qui arrêté dans la justice, Je a demandé avec le commissaire Jacques Lafontaine, qui est commissaire du gouvernement, pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince, pour prendre responsabilité dans le dossier ça. On connaît qu'il y a un pile de monde qui a capable même des peur par rapport avec des policiers qui sont /Hum kills, des criminels, En pile de policiers dans la police tout le monde constate. Y a quand de des opérations où des ou bien y a des gens qui en boulot pour être capables de contrer la population. Et en pile là-dedans, y a un malhonnête. Zak commissaire commissariat de la paix. Mais la seule chose que je connais, la justice supposée triompher dans ce dossier Et moi, c'est ce que je dis. Je dis avec tous les confrères qui sont présents dans le paquet pour le prince un grand merci parce qu'ils ont toujours accompagné nous Je avec tous les journalistes qui sont venus et qui ne sont pas venus Continuer à accompagner le dossier dire, Par exemple, les confrères avec Jean Qui sont des gens qui ont toujours eu qui toujours eu qui toujours eu Nous Dimanche, j'ai accompagné nous Nous aller avec le dossier jusqu'au bout Nous allons aller, nous allons aller écrire reporter sans frontières Pour être capable de dire quand c'est ce qui s'est passé dans le pays Nous allons écrit écrire oh, au commissariat et les Nations Unies pour nous dire ce qui s'est passé. Nous remercions déjà les NDDH qui ont sorti le rapport sur le dossier. Nous remercions chaque organisation de droits qui a tenu compte de ce qui s'est passé dans le pays. Et bien, je vous dis encore une fois, nous sommes capables de voir la police un véritable. Et, et, et, et, nous sommes capables de dire y a un groupe de monde qui est tête en escadron de la mort, qui est un mort, qui décide de vous tuer la population et tuer le journaliste.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 Nous t'ai saisi ouais dis dimanche ça côté que Bakop idmo sans foi ni loi Bakop idmo zinglin doue bacop idmo cap qui pas respecté la loi qui pas respecté avocat qui pas respecté journaliste qui pas respecté citoyen qui transformer en véritable bandit. même son si série avec zam a fait nkaty populaire côté que yo bastoné dimanche c'est pas seulement bastoné t'a bastoné ce n'est pas seulement tentative d'assassinat avec commencement d'exécution. De C'est tuer. T'as tué, monsieur. Il a tué parce que il a fait un pile -cal de calcul. Il a pris le Dalma 47. Il a descendu au port à Veil. Laisse-moi monsieur. Nous sommes journalistes bien qu'on passé des présentations. Monsieur est pas tué, pas assassiné. Nous policier, policiers, nous des humours qui se mêment, qui se frères, qui se cousent dans la police là. Monsieur de physique, a coupé la roue, changer physique d'épaule. déport. Eh bien, ils ont matraqué, monsieur.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 Une justice yo. Nous besoin tout pour Nous tout pour élever l'école. nous tout l'école. Et nous tiens que Ariel Henry, qui jour escadron la mort, tout côté dans pays. le le le le le le tout côté faut dire que Ariel Henry Violence généralisée. peuple n'a pas de justice. Et je dis, il a plein de ça. Il prennent l'exemple tracé. Il y une série de politiciens. Je avec nous. Les nos manifestations, nous, là. Mais les journalistes victimes, nous pas où nous. ne pas avec nous. Je Charles pas Je ne nous. Je ne parle Je ne parle pas Je ne parle Je journalistes ne